Message à tous nos politiques, hommes et femmes confondus sans discrimination. Allez-y, aujourd'hui c'est permis. Un bon gros poisson scotché dans le dos. Allez-y, faites-nous vos Black Salas. Costume, femmes, enfants, écologie, chômage, éducation, culture, immigration, fonctionnaires, services publics, ovni. Oh, et compagnie, allez-y, faites-vous plaisir aujourd'hui, parce que demain, c'est fini, stop, vos blagues, elles, elles ne nous font pas rire, on en a déjà trop bouffé, hein, nos poissons, à toutes les sauces, parce que jean mi et moi, eh ben, on n'arrive plus à retirer les arêtes, hein elles sont bien coincées, là, elles sont coincées, là, là, elles sont coincées,